Bonjour à toi, chers spectateurs. Tori et Lokita, de Jean-Pierre et Luc Dardenne, donc prix spécial du 75e Festival de Cannes. Euh, bah, ça va faire quelques films où je trouve que les Dardennes se sont un peu perdus. Perdus de manière bizarre, parce qu'ils ne se sont pas perdus en tant que cinéastes, ils collent parfaitement à leur style, mais se sont perdus dans leur propre mélasse, et semblent concevoir des films pour un public qui est déjà conquis. Et c'est assez surprenant de voir des cinéastes qui sont tout de même assez talentueux, qui m'ont fait découvrir des grands moments de cinéma, qui se répètent et ne semblent pas vouloir se renouveler. Donc, Tori et Lokita, j'attendais pas ça plus que ça. Le résumé pour faire simple, Tori et Lokita se sont rencontrés sur un bateau, fuyant leur pays, et se font passer pour un frère et une sœur depuis leur arrivée en Belgique. Story a pu rapidement avoir des papiers, l'Okita est dans une situation plus compliquée qui va la pousser à prendre beaucoup de risques. Euh... <rire> Pff, bah rien de nouveau sous le soleil de Belgique. Les frères d'Ardennes sont à leur image, nous proposent un moment de cinéma qui se veut extrêmement viscéral dans son réalisme. Ça indéniablement s'est maîtrisé. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Alors c'est très bizarre parce que on sent qu'ils ont voulu au travers de ce métrage aller dans une direction qui soit toujours aussi réaliste, donc, mais également qui soit très intense. Dans le sens où le film, même s'il n'est pas vendu comme un thriller, a tout de même des accents un petit peu de ça. Par le biais d'une tension, qui est menée dans une grande majorité du récit, qui donne une patine un peu particulière à ce récit et à ses personnages. Mais alors, ça n'est jamais maîtrisé par les deux auteurs belges. Ça n'est jamais maîtrisé par les deux auteurs belges qui veulent à la fois tellement rester ancrés dans leur cinéma social habituel que derrière, amener une forme de tension, de réalisme et en même temps de viscéralité par le biais du parcours de Tori et Lokita, bah ça sonne presque comme anachronique par rapport à la manière avec laquelle ils choisissent de filmer ça et donc du coup avec la manière avec laquelle ils choisissent de nous impacter par rapport à tout ce qui se passe. Ce qui fait qu'en tant que spectateur, on se retrouve devant un objet bizarre où on a presque l'impression de voir un scénario de film bis qui, mis en scène par quelqu'un d'autre, aurait été peut-être plus dynamique, plus intense, et aurait peut-être été beaucoup plus cinématographique, mais qui ici sonne tellement comme proche d'un espèce d'instant documentaire perdu que, en tant que spectateur, on se demande ce qui se passe devant nous. Et on se dit à la fois, c'est bizarre, je ne trouve pas le film mauvais, et en même temps, je trouve que le film est trop bizarre pour sonner comme bon. Et donc du coup, on est un peu perdu devant un objet de cinéma qui n'arrive pas à être équilibré dans ce qu'il cherche à nous montrer, et où du coup, sincèrement... Euh bah on se demande ce qui se passe. Des réalisateurs ancrés dans un style et un genre ont parfois beaucoup de mal à se renouveler et à apporter une forme et un fond plus fort à une œuvre dans laquelle ils peuvent possiblement s'enfermer et ne donner lieu qu'à la même chose, encore une fois, sans le recul nécessaire pour se transcender. Les frères d'Ardennes ne semblent pas vouloir se renouveler ici, mais ont le mérite de tenter quelque chose. Un film plus rocambolesque qu'à leur habitude mais pour une œuvre qui ne semble jamais pleinement réussir à sonner comme quelque chose de plus qu'une longue aventure maladroite et bancale, amenant un renouveau indéniable à leur style, mais ramenant également les maladresses d'une histoire parfois proche du bis. En termes d'écriture, donc comme à leur habitude, c'est écrit par Jean-Pierre et Luc Dardensel, euh, l'écriture en fait repose sur une composition des deux personnages principaux qui aurait pu être très intéressante si elle ne partait pas complètement en cacahuète au fur et à mesure que le script choisit de nous emmener dans ce qui est au début un drame social extrêmement ancré dans l'idée de voir une jeune femme immigrée, cherchant à trouver une place au sein de la société belge alors que son petit frère de substitution a lui réussi à en trouver une parce qu'il a un statut un peu particulier mais qu'elle a envie de le suivre. Cette partie-là c'est pas la partie que je trouve la moins intéressante, c'est peut-être même l'une des parties que je trouve les plus maîtrisée parce que même si elle est un petit peu lente et qu'elle laisse beaucoup de place voilà à une forme de, je dirais, de poésie sociale en un sens c'est pas la partie qui est mal conçue c'est à partir du moment où l'okita va avoir une solution pour ses papiers et que là le film va partir dans une direction que je trouve vraiment bizarre peut-être réaliste encore une fois je ne dis pas le contraire mais je trouve que dans la manière avec laquelle les Dardennes ont structuré leur récit ce deuxième acte est très maladroit et par moments limite drôle parce que je trouve qu'il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que du coup ce qui a été construit dans la première partie n'est pas suffisante pour nous accrocher au duo Tori et Lokita. Il ne marche pas parce que les personnages qui imposent à Lokita cette situation sont à la limite de la caricature et sont souvent très grossiers. Ça ne marche pas parce que la conclusion du film euh, est à la limite du surréalisme tant le reste du récit est accroché à la réalité. Et où honnêtement on se dit ça, bah, ça n'est pas crédible. C'est un peu bizarre de voir un film être crédible pendant 1h20 et d'un seul coup partir limite dans l'espèce de thriller sous tension alors qu'en fait non, vu qu'on est à la fin du métrage. C'est très bizarre de voir les Dardennes opter pour cette direction, direction qu'ils ne maîtrisent pas et donc du coup qu'ils n'arrivent pas à emmener de manière cohérente avec la suite du récit. Dans la forme qu'ils donnent à ce récit, les Dardennes restent pleinement accrochés à ce qu'ils ont l'habitude de construire, donnant lieu à un tout sonnant comme accrocheur, mais également comme trop lent dans son avancée dramatique et paradoxalement trop rapide dans son approche d'une conclusion brouillonne. Si Tori et Lokita, comme évoqué avant, forment un duo de personnages très justes, ils semblent également souvent ne pas avoir la profondeur et l'attache l'un à l'autre nécessaires pour faire en sorte que l'on comprenne leur parcours et que l'on se sente attaché à leur progression au fur et à mesure que le suspense prend le pas sur le réalisme d'un récit trop frêle pour sonner comme intime et trop romanesque pour sonner comme haletant. En termes de mise en scène, bah, je ne veux pas avoir grand-chose à dire, les Dardennes filment un petit peu leur récit comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils laissent beaucoup de place aux situations, ils optent pour un style de scénographie où les plans durent assez longtemps, où les acteurs sont mis en avant, où le rythme est assez bâtard parce qu'on oscille de scènes qui sont extrêmement lentes où il ne se passe pas grand-chose à des scènes où on fourmille de détails et où on se dit « là, la vache, c'est hyper prenant enfin, ». Je veux dire, c'est un truc tout bête, mais je pense aux nombreuses séquences au début où Tori et l'Okita se retrouvent à dealer, c'est des scènes qui sont très très bien montées. Parce que c'est des scènes où il y a beaucoup d'action à l'écran, où il y a des vrais relationnels entre les personnages, où il y a une vraie tension. Et, et, et au bout d'un moment, en fait, soit c'est les répétitions, soit c'est le côté un peu vide de ce deuxième acte qui est vraiment très bizarre. Où là, on se dit que les Dardenne bah, se perdent un peu, et où du coup, ils ne se rendent pas compte que leur mise en scène ne montre pas grand-chose. Je pense à une scène toute bête où Tori va essayer de retrouver Lokita, et où du coup, va se retrouver devant un hangar et va rentrer dans cet hangar. Ben cette scène-là, encore une fois, c'est très bien parce que le style des Dardenne, il est lent. Il va montrer tous les petits détails, comment Tori va réussir à rentrer par un endroit un peu caché, etc. Mais c'est long C'est long et il ne se passe rien à l'écran. Il ne se passe rien à part ce personnage qui fait des trucs. Et honnêtement, ce personnage galère tellement que du coup, on ne se sent pas impacté par ce qui se passe. Et c'est représentatif de ce que les Dardenne filment, parfois du vide. Du vide, certes réaliste, mais du vide. Et où du coup, en tant que spectateur, on n'est pas impacté par ça. Même s'il y a une certaine forme de tension qui peut se mettre en place, ben on n'est pas impacté par ça. Parce que filmer pas grand chose, ben ça donne l'impression qu'on filme rien. Comme à leur habitude, les Dardennes sont fidèles à leur style, optant pour un réalisme une nouvelle fois cathartique, nous emportant dans un moment de cinéma où l'on est accroché en un sens à la crédibilité des situations, mais où au fond, cela a souvent du mal à matcher avec ce que les deux auteurs belges veulent mettre en relief. Même si, bien sûr, durant une grande majorité de son temps à l'écran, on ressent la justesse de ce récit, le romanesque que veulent amener les deux auteurs à cette aventure, bah, il n'est jamais à la hauteur de la forme trop brouillonne qu'il donne à un suspense qui amuse plus qu'il n'emporte totalement, sonnant plus comme un élément surprenant que comme une véritable surprise de réalisation. En termes de casting, les rôles secondaires sont plutôt bien tenus par une grande majorité d'acteurs qui sont très bons. Moi j'ai surtout retenu euh, Alban Oukage ainsi que Mark Zinga que je trouve excellent. Tous les deux sont vraiment très très bons et portent très très bien le personnage. On peut également citer euh, Claire Bozon ainsi que Baptiste Sornin. Pas trop mal non plus. Euh, Joëli Mboudou dans le rôle de Lokita. Et bien mais sans plus. Vraiment sans plus. Ça m'a beaucoup surpris parce que les Dardennes sont surtout connus pour leur immense direction d'acteur. Je trouve qu'ici, c'est pas toujours très bon. Et qu'elle, notamment, il y a des scènes où on dirait qu'elle est presque perdue et qu'elle ne sait pas comment jouer, son personnage. Et ça se ressent également par le biais de l'interprétation du jeune Tori, qui est campé par un acteur qui, certes, s'en sort également, mais n'est pas aussi transcendant que d'habitude chez les Dardennes. Le jeune Pablo Shields est assez juste mais n'est jamais aussi bon que ce que l'on aurait pu attendre de sa part, surtout quand on voit les précédents jeunes acteurs qui sont passés par la direction des Dardennes. Au bout du compte, bah, Tori et le kita est n'est pas très bon. Pour autant, ce n'est pas un mauvais film, parce que c'est un film des Dardennes, il y a quand même des idées, il y a quand même une manière de gérer le réalisme, il y a quand même une manière de, de construire le récit et d'emmener le spectateur là-dedans. Là-dessus, c'est indéniable. Mais les Dardennes se répètent, se répètent à outrance, refont encore et encore et encore la même chose. Du coup, en tant que spectateur, bah, on n'est pas hyper impacté par ça. Et on trouve le temps long. Et on se dit que ça serait bien que les frères d'Ardennes se renouvellent réellement, pas uniquement par le biais d'un deuxième acte, qui en termes d'écriture est certes novateur, mais trop rocambolesque pour réussir à sonner en adéquation avec le premier, mais juste se renouvelle concrètement. Dans une direction plus intéressante. Donc ouais, Tori et Lokita de Jean-Luc et Pierre... de Jean-Pierre et Luc d'Ardenne, vous voyez, je finis par me planter. Euh, pff, sans plus Essayez hein, si vous aimez les Dardennes, mais sans plus, très clairement. A plus.